Flipipad transforme votre smartphone en console. Samuel Herbe, nous a développé un module indispensable pour nous autres, accro de jeux et fan du projet ARA. J'ai nommé le Flipipad. Celui-ci vient radicalement changer le smartphone puisqu'il le transforme véritablement en console portable de style Game Boy avec en plus une batterie intégrée pour profiter plus longtemps de ses performances. Parce que ça va bien un moment, mais moi je n'ai jamais réussi à me faire à ces jeux où le pad pollue l'écran. C'est vrai qu'on économise de la place, et tout et tout, mais avec mes gros doigts, je ne voyais même plus où j'allais. Fini donc les contraintes et pollutions visuelles. vous pourrez enfin profiter pleinement de votre écran, sans le salir en plus, tout en ayant une gestion de contrôle, comme au bon vieux temps avec nos Game Boy, ou autre manette de Playstation. Et vous que pensez-vous de cet article Postez vos commentaires sur notre chaîne ou sur le site.